Good morning alle étudiants aujourd'hui lire fort ave ben chmoel ben leya btoch char holi israeli siuseteu aussi ded prochain tudem cha contacter les 5 minutes nous étudions mashet migela perkalaf mishna zayin en ben zav arua korban en ben mitzoa on continue la Mishnah des Nben, des différences entre deux alachotes qui sont très semblables, avec une petite différence. Comme pour rappel, il faut trouver la différence exprimée et précisée, en quel cas, par contre, ils seront semblables tous les deux. D'accord C'est le principe de tous les Yot. Maintenant, depuis quelques Mishnahotes en arrière, on a à présent un sujet de Toumavetahara, le Tumat Zavin et Tumat Metzora. Et Taharat Metzora aussi, ça va faire trois cas. Nben Zav le Tereyot Leroeshalosh. Zav, c'est quelqu'un qui a un l'écoulement c'est pas un épanchement classique de Zera, c'est un épanchement d'un liquide qu'on ne sait pas aujourd'hui différencier, on ne connaît pas c'est quoi. On n'a plus tellement d'intérêt de toute façon, puisqu'on n'a plus de grandes conséquences sur ça. Ceux qui font attention à l'OMICV aujourd'hui, c'est par rapport au Touma Kiri, parce que c'est un épanchement classique. Mais par rapport à Touma Ziva, il n'y a pas de grande différence, si ce n'est les quelques personnes osées qui osent entrer au harabait, ouais, qu'ils doivent nécessairement se purifier dans ça, D'ailleurs, tous les Gdoléolam, ils ont interdit de rentrer à Rabaïque, parce qu'on ne sait pas faire tout ça à la route. Il y en a qui se croient plus rachamim que d'autres qui se permettent d'y aller. On ferme la parenthèse et on revient sur notre sujet. Donc on a maintenant Tomat Zav. La Torah, elle évoquait donc un épanchement avec un liquide bizarre. La elle parle de, de, de liquide qui ressemble à du blanc d'œuf. Un qui est le sperme classique, et l'autre qui est le, en rapport avec de l'œuf. C'est comme si il y a un œuf qui est tourné et un œuf qui est propre. Un qui est blanc, normalement, et l'autre qui, euh, qui a un Je ne sais pas exactement ce que c'est, je vous ai dit, on a plus de ma soirée sur ce que c'est, malheureusement. Donc, celui qui voit cet épanchement-là une fois, il a le même statut que le Baal -Keri. Il doit s'en prendre une il, il est pur le, le, le, le lendemain. Par contre, si s'il si, si, voit déjà deux épanchements, même dans une journée, et à plus forte raison, s'il en voit trois, alors il devient Zav, ce qu'on appelle Zav Gadol, dans les. avec une différence entre les deux. cest dès qu'il a vu deux fois, même dans une journée, il a vu deux épanchements, ces deux, ces épanchements bizarres quoi, d'accord Et eh bien, il devient zav. Il devient impur pendant sept jours. Il devra pendant 7 jours vérifier constamment qu'il n'a pas de... qu'il ne continue pas à avoir d'épanchement, avec tout un, tout un dispositif à mettre en bas pour vérifier qu'il qu que ça ne coule plus, et, et s'assurer qu'il ne va plus avoir de rechute. Il doit se purifier pendant 7 jours, il doit vérifier. Et s'il est pur, alors le 7e jour, il se trempe au migué. Et le soir, il devient entièrement d'or. Ça, c'est le Sav qui a vu juste deux fois. Si elle a vu une troisième fois, ben, figurez-vous qu'il a en prime le devoir d'apporter un korban. Et c'est ce que la nous enseigne Il n'y a de différence entre le Sav qui voit deux, deux fois les Rohé celui qui voit trois fois des la L'unique différence, elle sera sur le korban, le devoir d'apporter des corbanotes lorsqu'il va se purifier. Tandis que, pour tout toutes les autres Alachot, il a le même statut que les Touma de Nida, qui est très grave, que dès qu'il va s'asseoir quelque part, il va faire un métamé bemishkav ou beset Azav, toutes sortes d'Alachot, Rokazav aussi, si jamais il va vous postillonner sur vous, il va vous rendre impur, il faut le mettre à l'écart complètement, c'est très compliqué. D'accord Donc, pour toutes ça, alors, alors là, il a le même statut identique, si ce n'est la différence que, s'il si n'a pas vu trois fois, il n'aura pas de devoir d'apprendre le corban à la fin de sa purification. Ensuite, Enben Metzora Mousgar, le Metzora mukhlat. là on va parler de l'impureté du Metzora, celui du lépreux. Comme on a vu dans la parchette de Metzora, il y avait, selon le cas, selon l'allure la, de la lèpre qu'il a vue, du négat de la tâche qu'il voit, alors, selon le cas, soit on va décider qu'il est directement Metzora Moukhlat, il est extradié complètement, il devient Metzora, on attendra qu'il se. Et dans certains cas, il va falloir le juste l'enfermer dans une chambre pendant 7 jours. Le septième jour, le Kohen viendra, et vérifiera l'allure du Néga, est-ce qu'il s'est étendu, est-ce qu'il est resté, est-ce qu'il a rétréci Selon le cas, le Cohen va le purifier, lui dire, ça y est, tu peux ressortir, tu, tu peux maintenant procéder au processus de purification, ou il va lui dire, non, on va attendre, attendre, attendre une deuxième série de sept jours, ou bien le Kohen va dire, non, là, ça s'est étendu, donc ça y est, il faut le... c'est un vrai Metzorah. Alors, la différence, l'unique différence entre le Metzorah Mousgar et le Metzorah Moukhlat, celui qui est juste jusqu'en enferme pour vérifier, et celui qui est mouchlat, ils véhiculent tout d'abord en quoi ils sont semblables. Ils sont semblables qu'ils véhiculent tous les deux une grave impureté. Euh, D'accord Mais la seule différence, elle sera sur la et la pria ou prima. Le devoir de déchirer ses vêtements, pria d'être pouréa. Et prima, plutôt je me suis empêchée, je pour que pouréa, c'est les cheveux d'Afka. Ouais, pria c'est de faire de laisser les cheveux. c'est le mot du Il déchira les forums, il devra déchirer ses vêtements. Ouais comme une kriya, comme pour un endeuillé, et, à part ça aussi, ne pas se couper les cheveux. Ça, c'est le metzora qui est moukhlat. Il est complètement extradié, il va, en dehors du de il laisse pousser ses cheveux totalement, et voilà. Ça, c'est le metzora moukhlat. Tandis que le mousgar, il n'a pas encore le devoir, il a le droit de se couper les cheveux s'il veut là-bas, il n'est pas obligé de déchirer ses vêtements. Ok Ensuite, après, une fois qu'il est devenu impur, et que maintenant on va vouloir le purifier, chacun selon le cas, alors, la va me dire, sache que l'unique différence entre la purification de celui qui était juste enfermé, de celui qui était, celui qui était complètement extradié et qu'on a complètement envoyé en dehors de la ville jusqu'à qu'il guérisse de sa lèpre, eh bien, la seule différence, ce sera sur sa purification, ce sera la tiglachat de Tziporim. Se couper les cheveux et les Tziporim. Bon, on va expliquer tout de suite d'abord en quoi ils sont semblables. Ils sont semblables que tous les deux doivent aller au Migve, même celui qui est enfermé, finalement, on a décrété qu'il n'allait pas être moukhlat, il devra quand même se tremper au Migve et laver ses vêtements. Vous avez ses vêtements au Migve aussi. Et seulement après, il pourra revenir au campement, ou dans, dans, dans la ville. Tandis que celui qui a fait, qui était tamé, mitor, et khlet, celui qui était moukhlat, celui qui était complètement décidé, qui était extradié, eh bien, pour se purifier, il devra faire tout le procédé qui, est évoqué dans la, dans la, qui sera évoqué dans la prochaine de Metzora, cette fois-ci, « à Metzora, Biom taorato », il faudra prendre le, le fameux tout les tiglachat, d'abord se couper les cheveux, et faire les tiporib, il devra se raser les cheveux, même tous les cheveux, même les gabotés naves, et tous les endroits où il y a des, une concentration de poils, se raser tous les poils, complètement, de tout le corps. Et en plus de ça, faire le procédé des tzipourim, vous savez, quand il faut apporter les deux oiseaux qui sont semblables, faire la Shrita de l'un sur de l'eau de, de, de, de source, et après le asperger sur lui et envoyer un autre tzipor, tout le procédé qui est évoqué dans au début de la paracha de Tazria. Il y a en vrai, étant, une autre différence aussi, c'est qu'après le devoir d'apporter les corbanos, ça sera le 8e jour. La mission n'est pas précise parce qu'on s'intéresse à la purification du 7e jour. Pour ce que le fait le 7e jour, le médecin a le devoir de faire tout cela. D'accord euh, Le médecin mouchlat, de Tandis que le médecin mousgar, il, il pourra se contenter d'aller au mikveh uniquement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. De Hatzlacha comme tout, c'est